Manuela, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du Ouzou. C'est quoi le Ouzou? Alors le ouzou c'est une base de 22 000 plus grands talents et savoir-faire français. Donc c'est 22 000 personnes qui font la France. Notre baseline, c'est ils font la France, ils sont le Ouzou. Donc dans tous les secteurs, artisanat, sport, business, politique, recherche journalisme, nous sélectionnons euh, les plus grands talents euh, français euh, et nous éditons un livre et un abonnement internet qui recensent ces 22 000 personnes avec leur biographie associée, certifiée et riche en information. Alors ce, ce Ouzou, à l'origine, c'est un livre anglais qui a été créé Voilà, alors le fondateur était anglais, il a déposé le nom Ouzou et il a revendu en 1953 à Monsieur Laffitte en France qui a racheté la marque sur le territoire français et qui l'a fait perdurer oui. depuis plus de 60 ans. On, on le trouve encore dans d'autres pays, je suppose Oui, il est présent dans quasiment tous les pays. Euh, C'est indépendant, mais vous verrez qu'en voyant tous les Wuzwus -Ou dans le monde, il y a une certaine identité. Ce rouge est toujours présent, ce logo. Donc il y a quand même, sans euh, contrainte, une certaine uniformité de, de tous les Wuzwus -Ou dans le monde. Alors, ce Wuzwus, -Ou, moi, j'en ai... Enfin, j ai j — J'en ai eu connaissance il y a quelques mois, quand vous m'avez proposé de rentrer dedans. Alors j'étais complètement interloqué, parce que je pensais que c'était réservé à la GACAN et à ses consorts. — Oui. Alors beaucoup, il y a beaucoup d'idées reçues sur le Ouse-Vous. Euh, au démarrage, il était peut-être orienté très « business » et « politique ». Donc beaucoup de, de, de, de gens sont restés sur ce, ce statut de, de, de reflet du business et de la politique, cette élite française. Or, le Ouzhou, c'est vraiment euh, tous les domaines d'expertise. Vous avez euh, un souffleur de verre, l'un des plus grands euh, français, la brodeuse d'or qui fait tous les costumes d'académiciens euh, en France. Vous avez euh, Tsonga, vous avez Marion Cotillard, Cotillard ou Richard Boringer. Euh, vous avez bien sûr les présidents du CAC 40, tous les ministres. Vous avez Jean Tirole, chercheur dans l'économie. Donc, c'est euh, le seul euh, outil, c'est la seule euh, plateforme qui permet de recenser euh, les talents dans toute leur diversité. Et du coup, d'être le reflet de cette belle France, parce qu'on n'a pas à se voiler la face mmh. sur euh, nos talents dans tous les secteurs. Alors, je, je vous arrête. Il y a un outil pour regarder les talents. Il s'appelle LinkedIn. Oui, alors, LinkedIn... Euh, si vous voulez, c'est euh, tout le monde. Moi, je veux rentrer sur LinkedIn, je m'inscris, je raconte ce que j'ai envie de raconter euh, sur mon CV. Nous, le vous on sélectionne. C'est là la, toute, toute la différence. C'est que, un, on est universel, on est dans tous les domaines. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur LinkedIn, il n'y a pas d'artisans il n'y a pas de chercheur, il n'y a pas de sportif. Donc nous, on est universel. Et euh, deuxièmement, on est sélectif. Si vous voulez trouver les meilleurs pâtissiers chocolatiers, les plus grands chercheurs en économie, les plus grands mathématiciens ou encore les patrons euh, les plus illustres dans l'aéronautique, comment faites-vous sur LinkedIn pour faire cette différence Comment faites-vous sur les moteurs de recherche même, Google et les autres, pour faire cette différence Vous ne la trouverez pas. Donc on est universel, on est sélectif et le dernier point, on est... Euh, Très riche en informations et très rigoureux. LinkedIn, vous racontez ce que vous voulez. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, LinkedIn a publié dans le Figaro récemment ils essaient de construire un moteur pour certifier les CV des, des, des internautes qui publient une biographie sur LinkedIn. Dans le rouge, je, je peux pas tricher. Je on peux pas peut dire pas par exemple que je suis polytechnicien. Non, on ira ça, vérifier, vérifier, on est, on ira vérifier okay. euh, dans l'annuaire. On a les annuaires de toutes les grandes écoles et on ira vérifier euh, si et vous si... avez bien fait polytechnique. Donc, et si donc... je vous dis par exemple que j'ai travaillé chez IBM de, 2000, euh, de 2005 à 2007, comment alors on savoir ça on va le mettre parce qu'on va pas pouvoir tout vérifier, mais sachez que beaucoup de membres et notamment des gens d'IBM, parce qu'il y a une sélection, on peut choisir l'entreprise IBM et voir toutes les personnalités qui y sont. Et donc, vous allez avoir un petit compère qui, dit, qui mmh. va nous écrire et dire « Je crois, euh, madame, que le monsieur Gouvenec qui a, euh, vient de rentrer dans le Wouzou n'est pas passé euh, chez IBM. » Donc, il y a aussi nos membres eux-mêmes qui certifient l'ouvrage pour leur propre biographie et celle des autres. Donc, vous avez permis de, de faire le clair euh sur l'affaire Rachida Dati alors, et ses faux diplômes, alors Exactement. Et d'ailleurs, euh, euh, nous, euh, chaque donnée est certifiée directement par l'intéressé. Donc l'intéressé qui décide de mentir sur un diplôme, on ne le verra pas tout de suite, mais finalement, à la longue, on le voit toujours et on hmm. corrige nos, nos biographies. Alors, euh, vous avez une équipe de 10 journalistes, vous me disiez, qui, euh, qui alors, sélectionnent ces Voilà, euh, on a 10 rédacteurs journalistes qui s'occupe de sélectionner dans tous les domaines les plus grands talents et ensuite on a un comité de sélection bénévole et anonyme avec des experts dans, chacune des, des, dans chacun des secteurs, dans chacune des activités qui certifient que cette personne a euh, la légitimité, les compétences pour rentrer dans le zoo et une fois qu'on a cette certification, on contacte la personne. Alors bien évidemment on reçoit des centaines de Demande de rentrer dans le louzou parce qu'il y a un certain prestige à rentrer dans le louzou. On y est ou on n'y est pas, contrairement à tous les autres réseaux sociaux, mais c'est souvent pas ceux qui nous demandent à être dans le louzou qui sont euh, au final sélectionnés. Donc, si j'ai un de mes collaborateurs qui vous écrit en disant euh je travaille avec un tel, donc il faut me montrer dans le Ouzou euh... On lui demandera de nous envoyer tout son dossier, ses œuvres, ses réalisations, ses publications, etc. Et il sera soumis au, au prochain comité de sélection. Et ça prend combien de temps pour rentrer dans le Ouzou Alors, bah, Tout dépend des informations que vous, que vous transmettez. Si votre... Euh... Biographie et votre CV est déjà suffisamment riche et que c'est validé dès le pre premier comité de sélection, vous êtes automatiquement pris. Si on sent que c'est pas encore tout à fait, vous n'êtes pas tout à fait encore au niveau, on peut vous demander de nous renvoyer régulièrement des informations jusqu'à ce que le comité de sélection. Euh... Donc ça peut prendre 15 jours comme des années. Donc il euh, faut être patient. Euh, et donc euh, ce, ce, ce, ce réseau. Euh, qui Est assez fermé finalement, mmh. c'est un peu c est, c est ce qui en fait sa richesse et son, son sa préciosité. Euh, finalement, ça, ça me rappelle une petite histoire. C'était pas a Small World, c'est ça qui devait faire ça aussi sur internet? Oui, alors Small World a, a tenté de, de faire ce réseau un peu privé, prisé, mais euh, finalement, euh, on ne savait pas sur quels critères. Euh, mmh. Nous, nos critères sont clairs hein. faut que vous soyez expert ou talentueux dans votre domaine d'activité, que ce soit l'aéronautique, le sport, la dentelle, le journalisme, etc. Small World, euh, moi, qui ne suis pas forcément talentueuse et qui suis Madame Michu, j'ai été contactée pour être dans Small World, alors que j'avais 5 ans d'expérience euh, dans une boîte de télécom, donc j'avais aucune raison d'y être. Donc, un, on ne comprenait pas trop les critères, deux, on avait l'impression de voir tout le monde dans notre entourage qui pouvait rentrer en claquant des doigts donc ça a été très vite un, un échec puisque à partir du moment où votre light motive et votre raison d'être n'est pas garantie n'est pas claire euh, vous n'avez aucune raison de, de, de pouvoir perdurer et d'avoir euh, euh, d'avoir votre clientèle alors vous n'êtes pas une, une entreprise de bienfaisance quand même, vous, êtes, vous cherchez à faire un peu de business. Alors mmh. comment ça se passe Quel est votre business model Alors aujourd'hui, euh, première chose très importante, et encore une fois une idée reçue, on ne paye pas d'être dans le C'est pour nous la garantie euh, d'être objectif dans notre sélection. Si je ne prends que les gens qui payent, je ne suis plus objectif dans ma notion de talentueux. Donc on ne paye pas pour être dans le zoo. ça c'est la première chose. Après... Euh, beaucoup de gens, notamment des entreprises à 70%, utilisent le Wouzou pour démarcher des clients, trouver des partenaires, trouver une égérie, euh, avoir un journaliste euh, qui puisse parler d'eux, ou trouver un chercheur dans les nanotechnologies parce que je décide de développer mon innovation dans ce domaine. Mmh. Donc, utilisent le Wouzou en achetant soit une biographie à l'unité, 6 euros sur notre site okay. internet, en achetant un abonnement internet à 33 euros euh, hors taxe, ou alors en s'équipant du livre. Ce pas très cher pour un comme abonnement pour quelque chose d'exclusif hein. Vous pas tenté de rajouter des zéros derrière cet abonnement Écoutez, nous, le, le, il faut trouver le bon rapport entre euh, faire payer, parce qu'aujourd'hui très peu de gens sont prêts à payer, notamment sur le web, parce qu'aujourd'hui on est vraiment là pour développer le digital, donc le moteur de recherche pour pouvoir faire des tris et, et, et sélectionner les personnalités qu'on veut voir. Et aujourd'hui, vous le voyez d'ailleurs, on peut faire des, des, euh, des parallèles avec la presse. Toute la presse essaie de se digitaliser. Mais combien sont vraiment prêts à acheter des articles mmh. 5 euros, 9 euros, les abonnements 9,99. Donc euh, 33 euros, on reste oui. beaucoup plus cher que n'importe quel article de presse oui, euh, commun. Et pas trop cher pour pouvoir quand même voilà. donner accessibilité à tous. Et l'alternative, c'est j'achète le bouquin et là j'ai toutes les biographies de tout le monde. Voilà, exactement. Alors on entend beaucoup d'idées reçues, vous en avez battu une, mais je, je vais y revenir quand même parce que la première chose qu'on m'a dite, c'est quand j'ai dit tiens, c'est bizarre, on m'a invité à rentrer dans le ouzou, on m'a dit hop, c'est une arnaque. Et euh, on va t'envoyer une addition de 1000 euros. D'ailleurs, je l'ai déjà reçue, c'est toujours. Euh... Mm -hmm. Donc ça, c'est pas vrai, vous comprenez Non, non, pas on, vrai. Ne, on ne paye pas pour, euh, pour euh, rentrer dans le ouzou. Vous allez rentrer dans le Wouzou, vous, vous pouvez ne jamais l'utiliser, ne jamais acheter de biographie. Par contre, vous allez voir que vous allez être quand même très vite tenté de pouvoir savoir qui de vos pères est dans le Wouzou, de pouvoir solliciter aussi des gens qui sont rentrés dans le Wouzou comme vous, donc, mais libre à chacun. On a un tiers de nos, nos utilisateurs qui achètent très régulièrement le Wouzou depuis toujours, donc c'est qu'il y a un vrai usage derrière, mais pas forcé. D'accord. Alors donc, euh, Mais après, vous... les gens qui ne sont pas dans le Wouzou peuvent aussi ah. bien évidemment utiliser nos services. Donc beaucoup d'idées reçues euh, qu'il faut, qu faut combattre. Euh, mais alors, bon si, si je voulais conclure cette interview, finalement, on a parlé des réseaux sociaux. Est-ce que, est que le Wouzou, c'est un réseau asocial Le Wouzou, j'aime bien dire que c'est le réseau des réseaux. Parce que c'est euh, un réseau, aujourd'hui, euh, beaucoup de personnalités, n'osent pas aller sur les réseaux sociaux. Ah. Euh, moi, j'ai beaucoup de, de, de gens dans mon entourage, des présidents de sociétés, même des ministres, qui ne sont pas sur LinkedIn. Pourquoi ils ne sont pas sur LinkedIn Ils vont se faire alpaguer en permanence, ils vont recevoir à chaque fois une alerte, quelqu'un va rentrer en connexion avec vous. Donc, moi, j'aime bien dire qu'on est le réseau des réseaux, c'est-à-dire que tous les réseaux ont leur place, de Twitter, Facebook, mmh. euh, euh, LinkedIn, et co. Et nous... On est la substance moine, euh, moelle de, de, de tous ces réseaux, euh, la sélectivité extrême de tous euh, ces réseaux, euh, c'est le wouzou.